pour être bien dans votre peau, pour vous sentir accepté par les autres et ce sera bien entendu des moments où Vénus sera en bon aspect avec vous, donc son premier aspect Bon aspect euh, va venir euh, quand elle sera en Capricorne, donc un, un signe de terre euh, comme le vôtre, euh, qui est le cinquième signe euh, après le vôtre, et ce sera du 3 février au 1er mars. Alors évidemment ça comprend euh, les trois décans, hein, euh, parce que Vénus sera pour chaque décan, mettons, euh, même pas huit jours, hein, euh, donc euh, ce sera assez rapide, mais mais elle sera rassurante, elle, sera, euh, elle vous donnera le sentiment euh, d'être en terrain consolidé euh, et euh, vous apprécierez. Hein. Alors certes ce ne sera pas la passion, les frissons, etc parce qu'une Vénus du Capricorne euh, c'est pas... Euh, bon, est pas, elle n'est pas très chaleureuse, on ne peut pas dire. Mais elle se trouve dans un secteur qui est valorisant pour vous et vous serez avec un partenaire ou avec des gens, qui vous aiment et qui vous mettront en valeur. C'est une chose que vous, vous ne faites pas naturellement, vous êtes vierge donc vous êtes plutôt... Euh, vous avez peur de déranger, vous avez peur de prendre trop de place. Là on vous dira qu'il faut déranger, qu'il faut prendre de la place, qu'il faut euh, euh, montrer que vous pouvez euh, être aimé et apprécié et complimenter sans, euh, bon, que ça fasse euh, des histoires euh, euh, comme par exemple certains lions, euh, hein, ils en font tout un spectacle. Non, vous ce sera discret, mais euh, vous saurez vous faire aimer et vous faire apprécier pendant cette période. Un deuxième moment fort avec Vénus pour euh, aimer et être aimé, ça va être au mois de mai c'est-à-dire du 15 mai au 9 juin, Vénus occupera le Taureau et euh, disons que c'est euh, un petit peu de l'autre côté du zodiaque euh, par rapport au Capricorne pour, euh, pour vous, et c'est un signe de confiance. Alors vous la Vierge qui doutez énormément, hein, c'est le signe d'ailleurs du doute, euh, mais du doute euh, raisonnable, du doute intelligent. Hein, euh, euh, là, euh, avec Vénus euh, en Taureau, disons que vous serez sûr de vos sentiments et aussi de ceux de l'autre. Que ce soit de l'amitié, de l'amour, euh, peu importe, vous aurez des sentiments et euh, vous serez à peu près sûr que ces sentiments sont partagés, non même pas à peu près. Hein. Vous serez sûr euh, que ces sentiments sont partagés et que euh, vous, on, on ne vous raconte pas de bobards. C'est une bonne période pour euh, partir quelque part avec votre chérie, euh, euh, prendre quelques jours euh, et euh, là aussi, ça se passera très bien. Maintenant vos meilleurs moments pour agir pour être au au boulot, ce qui est vraiment quand même ce que vous préférez. Hein. Bon je sais bien que les choses de l'amour on les, on les apprécie tous, mais vous le travail c'est presque autant hein, que l'amour. Donc vous aurez un bon Mars, parce que c'est Mars qui va gérer votre énergie, euh, du 14 février au 31 mars. Alors Mars sera alors en taureau, euh, donc on a vu que c'était un signe de confiance, un signe euh, qui, qui vous permet de de, de développer finalement des qualités euh, au travail, et là il est à peu près sûr que tout ce que vous entreprendrez à ce moment-là euh, sera bien reçu, bien accepté, bien euh, euh, mis en valeur, euh, vous ne serez pas vraiment au second plan. Hein. Là on, on vous félicitera, je sais pas si on vous félicitera, mais en tout cas on vous fera comprendre que ce que vous faites est bien et que votre énergie est quand même bien dirigée, bien employée. Alors peut-être vous serez en contact avec euh, des clients étrangers ou que vous attaquerez, vous direz euh, je vais prospecter euh, à l'étranger, ou dans un autre département, enfin bon, ce qui pour vous euh, peut constituer l'étranger. Euh, il y a une notion de, de prospection et euh, aussi peut-être de profiter d'occasions euh, euh, de vous faire de l'argent. Euh, il y aura très certainement euh, des occasions euh, de faire un travail supplémentaire qui vous rapportera un petit peu plus. On termine avec euh, les meilleurs moments pour vous faire des relations. Alors je sais bien que vous n'êtes pas quelqu'un qui se fait facilement des relations, mais les transits de mercure vont vous y aider. Alors elle sera bien placée en Capricorne du 5 au 24 janvier, c'est-à-dire que euh, bah, vous aurez l'air en tout cas, euh, vous aurez l'apparence de quelqu'un de souriant, de, de euh, comment dire, euh, d'ouvert aux autres, même si ça n'est pas tout à fait le cas, mais vous jouerez le jeu. C'est ça qui est important hein, dans les relations sociales, c'est de jouer le jeu. Il y a un, on est sur une scène comme sur une scène de théâtre hein, dans le social, on joue un rôle et euh, parfois vous, vous refusez de jouer ce rôle parce que vous vous dites euh, je veux rester naturel, hein, la, la vierge est le signe du naturel donc euh, vous êtes un petit peu pris entre deux feux, entre le rôle à jouer et le fait de rester naturel. Mais là je vous conseille de jouer le jeu, hein, de manière à vous faire les bonnes relations, à obtenir des compliments, à faire en sorte qu'on juge votre travail de manière euh, tout à fait euh, juste. Hein. Il faut qu'il y ait une, une notion de justice. Hein. Une deuxième période où, où Mercure sera euh, en harmonie avec vous et vous donnera les mêmes possibilités, mais d'une autre manière, ce sera la période du 6 au 21 mai où Mercure sera en Taureau, donc euh, effectivement de l'autre côté du, du zodiaque pour vous. Et là, euh, bon, je pense que vous serez en contact très certainement avec des gens que vous ne connaissez pas très bien, mais que vous arriverez à mettre dans votre poche euh, d'une manière ou d'une autre, peut-être parce que vous ferez de l'humour euh, et que Bon, on connaît votre humour hein, les vierges, c'est un humour un petit peu spécial, alors euh, soit les personnes euh, vous comprendront et vous nourrez des liens, euh, soit euh, ne comprendront pas votre humour et bon euh, ça restera neutre, mais vous aurez l'occasion quand même de, de créer des liens intéressants avec des personnes qui peuvent vous apporter des choses dans votre travail. Merci d'avoir visionné cette vidéo, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne youtube et puis vous pouvez aussi aller sur mes réseaux sociaux instagram et euh, twitter.